On a choisi ce sujet qui était qui n'avait pas encore été traité par le CESE réellement. Qu'est-ce qu'un réseau social et comment il peut faciliter ou au contraire perturber l'engagement citoyen. Donc on était vraiment dans une actualité, on était juste après la COP 21 et les manifestations qui avaient eu lieu, on était en pleine montée du, euh, des attentats, des risques, du risque du djihadisme, etc. Donc il y avait un besoin au CESE de travailler sur l'engagement le citoyen, très important, de réfléchir sur comment l'engagement citoyen pouvait être, euh, re, enfin, être amplifié, par les réseaux sociaux et non pas avoir seulement les réseaux sociaux comme, un, un, comme des médias qui favorisent justement tout ce qu'on reproche en général à ces réseaux. C'est un choix collectif de, de la Commission après, dé, après discussion, après débat. En fait on se trouvait dans un contexte de montée en puissance forte des réseaux sociaux dans le débat public avec euh, ce qui s'était passé, par exemple, dans le printemps arabe, le rôle des réseaux sociaux, le rôle des réseaux sociaux dans les élections américaines et en France, dans un certain nombre de mouvements sociaux. Et on s'est posé la question, quel est l'angle que peut utiliser le CESE Et l'angle, ce qui nous est apparu, c'est celui de l'engagement. Donc on a choisi d'examiner la problématique des réseaux sociaux à partir de la question de l'engagement, et de l'engagement, pas n'importe lequel, l'engagement citoyen, l'engagement responsable. Je commencerai par celles qui n'ont pas eu beaucoup d'effets, ce sont celles sur l'engagement et celles sur l'éducation, et ça c'est regrettable. En revanche, quand on regarde tout ce qui concerne la protection de ceux qui s'engagent, euh, la problématique des trolls, la problématique des fake news, etc. On s'aperçoit que, petit à petit, les préconisations que nous avions faites se retrouvent dans les faits. Or, je n'ai pas la prétention de dire que c'est parce qu'on les a fait que ça se retrouve, mais ça prouve qu'on était à peu près dans le vrai. Je pense notamment à ce texte que la Commission européenne vient d'adopter, qui va être soumis, je crois, au Parlement européen, ce texte sur la modération et la régulation des réseaux sociaux. Mais je trouve qu'on y retrouve un certain nombre d'idées qui étaient dans ce que nous avons proposé. Et ça, c'est positif. Il ne s'agit pas de dire c'est parce qu'on l'a proposé que ça y est, parce que je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en même temps, je le répète, ça montre qu'on ne disait pas trop de sottises. Alors, ce qui est très amusant, c'est que, donc, bien que ce soit un sujet novateur, le CESE a très vite compris, face à cette multiplication des réseaux sociaux, aux plateformes, d'échanges, etc., qu'il y avait un risque de biais, de fake news, qu'on appelle des infox maintenant. Et donc, comment pouvait-on lutter contre une viralité trompeuse Comment on pouvait lutter contre des, euh, des informations biaisées et surtout comment l'internaute pouvait se protéger en signalant des, euh, des tweets malveillants, des posts euh, voilà, qui pouvaient être dénigrants. Et ça, ça a été énormément repris. En revanche, un énorme regret, c'est que l'engagement citoyen qui peut être favorisé par les réseaux sociaux n'a pas été vraiment suivi des faits, toutes les préconisations que nous avons faites n'ont pas été suivies des faits par les pouvoirs publics, comme si euh, on était encore dans une dichotomie entre euh, réseaux sociaux et engagement citoyen ne vont pas de pair. La priorité à mon avis serait encore, parce que maintenant on a du recul, hein, euh, c'est euh, six ans après, on a commencé en 2015 et là on est en 2022, donc sept ans après, comment on pourrait appréhender, bah, déjà les réseaux sociaux, euh, maintenant euh, tout ce qu'on a vu aux états unis font florès en France, les jeunes, passe par les réseaux sociaux pour l'information, donc mieux euh, travailler sur cette information qui peut être biaisée, peut-être l'approfondir. Le, aussi le poids environnemental qui n'est pas encore assez évalué de l'impact environnemental, l'impact carbone de l'ensemble de la chaîne, hein, c'est-à-dire euh, l'envoi enfin, d'un tweet ça veut dire, ou d'un post sur Instagram, etc. ça veut dire aussi utiliser des, euh, des outils, avoir des, des outils numériques, donc l'ensemble du poids sur toute la durée d'un message et euh, des composantes de ce message, donc ça il faudrait vraiment évaluer cet impact carbone sérieusement et troisièmement moi je pense que on a complètement oublié on n'a pas du tout parce que c'était encore peu, euh, peu pris en compte et c'est maintenant c'est développé c'est euh, que les réseaux sociaux sont devenus un business notamment un business du complotisme que certains en tirent profit comment réguler et quatrième point c'est il y a euh, ces robots, ces fermes cette industrie du tweet euh, qui, est, qui est fait par des gens payés la tâche ou par des robots, mieux le travailler. Donc Mais ça, c'est parce qu'on était au début. Donc, euh, et c'est la, la force du CESE, c'est qu'on perdure dans le temps et qu'on peut revenir sur nos travaux ou voir les améliorer par des avis suivants. Plusieurs priorités. La, la première, c'est d'abord d'élargir le champ de, de ce qu'on avait. Quand on, quand on a travaillé, on a travaillé essentiellement sur deux réseaux sociaux, Twitter et Facebook, qui étaient très dominants, notamment pour Facebook. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a une diversité importante de réseaux sociaux avec des formules différentes, avec des publics différents, et je crois qu'on aurait besoin de regarder tout ça dans sa complexité et dans sa diversité. Par ailleurs, je pense qu'il y a un point qu'on a un peu manqué, c'est le rôle de la recherche. On a utilisé des travaux de recherche pour étayer notre rapport et notre avis, mais finalement on n'a pas fait de préconisation sur le développement de la recherche dans ce, sur ce sujet. Pourtant il se fait des choses intéressantes, je pense, par exemple au Media Lab de Sciences Po, mais à d'autres travaux universitaires. On a besoin, je pense, de développer cet aspect, on a besoin de développer la recherche. Et puis, il y a tout ce que Agnès a évoqué tout à l'heure dans son intervention.